C'est la présidence algérienne qui a imposé à la Mamra la nomination de Gerard et de Zegmati. Nouveau revirement au FLN, le départ de Bahadji se précise. Voici quand les traversées maritimes vers l'Algérie seront autorisées. C'est la présidence algérienne qui a imposé à la Mamra la nomination de Djerad et de Zegmati comme ambassadeurs à Prague et Stockholm. La désignation de Belkacem Zegmati comme nouvel ambassadeur d'Algérie à Prague, ou celle de l'ex-premier ministre Abdelaziz Dgerad à Stockholm ainsi que la nomination de l'ex-président du Parlement algérien Slimane Chenine à Tripoli en Libye, sont des décisions qui sont totalement indépendantes de la volonté de l'actuel chef de la diplomatie algérienne. Ramtan Lamamra. Ce dernier, n'a même pas été consulté pour inclure ces trois noms dans la liste des nouveaux ambassadeurs bénéficiant du nouveau mouvement opéré dont les rangs du corps diplomatique algérien, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Ramtan Lamamra a fait parvenir la semaine passée une liste des nouveaux ambassadeurs qu'il souhaite désigner dans plusieurs capitales mondiales. Cette liste ne contenait aucunement les noms de Zigmati. Gerard ou de Slimane Chenine, a-t-on pu confirmer auprès de nos sources C'est le cabinet du président Abdelmajid Aboune qui a expédié à la Mamera une nouvelle liste modifiée et incluant les nominations des trois anciens dirigeants politiques déchus. Trois dirigeants impopulaires au bilan controversé, lorsqu'ils exerçaient leur fonction au plus haut sommet de l'État algérien. Selon nos sources, la Mamura, comme l'ensemble de ses collaborateurs ont été surpris, pour ne pas dire estomaqué par les nominations qui leur ont été imposées par le palais présidentiel d'El Mouradia. Mais l'actuel chef de la diplomatie algérienne ne pouvait pas contester ni s'opposer à ces nouvelles nominations controversées, car l'élaboration, et la validation de la liste définitive des ambassadeurs algériens à l'étranger relèvent exclusivement des prérogatives du chef de l'État en Algérie. Le ministre des Affaires étrangères peut uniquement intervenir à titre consultatif, certifie enfin nos sources, d'après lesquelles les motivations ayant conduit la présidence algérienne à nommer Abdelaziz Géradou Belkacem Zegmati à des postes, diplomatiques prestigieuses en Europe nourrissent encore de fortes spéculations au sein du SERA. Nouveau revirement au FLN, le départ de Bahadji se précise, la chute de l'actuel secrétaire général du parti du FLN, Abou El-Fadl-Bahadji, semble s'approcher à grands pas. Un important revirement vient d'intervenir au sein de la direction du parti et l'on parle déjà de la destitution imminente de Bahadji. Dans une démarche totalement inattendue, des sources proches du parti ont indiqué que les services de sécurité ont décidé de retirer la garde du SG du FLN, Abu El-Fadl-Bahadji. Certaines lectures affirment qu'il s'agit, en effet, de l'approche de sa destitution à la tête du parti, après près de deux ans de règne. Pour sa part, l'actuel secrétariat du parti, à sa tête l'intéressé, a affirmé qu'il ne s'agit que d'une restriction au niveau de la garde de Bahadji, soulignant que cette mesure intervient, à l'instar de plusieurs autres personnalités politiques, mais pas seulement lui. Ainsi, L'actuel secrétariat du parti estime que cette mesure n'a aucun lien avec le conflit au sein de la formation politique et ne constitue guère les prémices de son départ. Selon eux, il s'agit d'une mesure qui touche plusieurs autres personnalités politiques, notamment après le Irak. S'agit-il d'un prélude au départ de Bahadji Ceci dit, d'autres estiment que ce revirement s'agit bel et bien d'une débouchée de conflit actuel au sein du parti, entre et El-Fadl Bahadji et ses opposants. Il s'agit, selon cette source, d'un prélude à son départ de la tête du secrétariat général. Il convient de noter que les membres du comité central du parti, constitués des opposants de Bahadji, ont tenu avant hier un sit-in devant le siège du parti afin de demander la levée des décisions prises à l'encontre de certains secrétaires de Moafaza. Les protestataires ont même menacé de s'introduire par force au siège du parti afin de destituer l'actuel SG. Par ailleurs, il est également nécessaire de souligner que ce revirement intervient au moment où le Ministère de l'Intérieur n'a pas encore répondu à la demande des membres du Comité Central concernant l'organisation d'une session d'urgence. Une demande remise en cause par le Secrétaire Général, qui souligne que ses opposants contournent la justice, et n'ont pas atteint le quorum légal pour convoquer le Comité, mais tente, a-t-il dit, de tromper, les militants en leur faisant croire qu'ils ont raison. Voici quand les traversées maritimes vers l'Algérie seront autorisées. La décision de rouvrir les lignes maritimes dépendrait de la réussite ou non de la campagne de vaccination, lancée par les autorités algériennes en janvier 2021. C'est ce qui ressort des déclarations faites par une source du Média Jalia DZ au sein du ministère des Transports. Selon la même source, la relance des traversées maritimes en Algérie est étroitement liée à la nouvelle campagne, de vaccination, Lancé samedi 4 septembre, et baptisé, Tobi Gdaï. C'est le vœu des autorités sanitaires, qui entendent accélérer avec cette nouvelle campagne, l'opération de vaccination. Il s'agit pour le ministère algérien de la Santé d'accélérer la vaccination, afin d'atteindre les 20%. C'est avec ce taux que les liaisons maritimes seraient rouvertes pour empêcher notamment l'irruption, des nouveaux variants du coronavirus, comme Mu. Selon certains spécialistes, ce dernier ne résisterait pas au vaccin. Enfin, il est possible que la réouverture des traversées maritimes intervienne en décembre. Des membres du comité scientifique de suivi du coronavirus ont déjà évoqué la vaccination, estimant que l'Algérie pourrait atteindre 20% en décembre. C'est à partir de là que des observateurs ont déduit que c'est à cette période que les Algériens pourraient désormais voyager par bateau. C'est aussi à partir de cette période que les frontières aériennes pourraient connaître une réouverture totale. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.